Salut, c'est Atiros, j'espère que vous avez du tout sa forme, moi ça va, même si j'ai un petit peu un mal de gorge, même si je fais un peu froid, c'est un comble pour l'été, <rire> enfin bon, sinon ça va. Euh, voilà, aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui est assez euh, rare hein, sur ma chaîne, c'est le, le truc des quads. Alors, euh, les quads, faut savoir que moi j'en ai, condu ai conduit une seule fois dans ma vie, c'était un quad 200 euh, Suzuki je me trompe pas hein, ça fait ça remonte à très longtemps c'est quand j'avais 14 ans on m'en avait prêté un hein, et euh, j'avais bien aimé même si c'est vrai que c'est pas du tout la même le même pilotage qu'une moto une motocross hein, c'est surtout une motocross que j'aimais beaucoup j'en ai fait 16 ans euh, avant les motos routières et, euh, et là j'ai euh, je voulais vous présenter le sportsman euh, 570 de polaris qui est un quad de travail euh, principalement et de randonnée euh, notamment un quad cross un pur c'est un quad que je, que, que je trouve exceptionnel et vraiment magnifique euh, parce que comme j'ai également une, une deuxième chaîne de survie et que je suis vraiment à fond dedans c'est vrai que c'est vraiment le quad qui m'intéresserait énormément à prendre pour euh, faire de la survie et pouvoir euh, voilà, me partir en forêt et tout ça avec également dans un usage et euh, travail euh, donc pour mettre du bois à l'arrière avec une remorque euh, voilà, tirer des choses, il peut tirer jusqu'à 850 kg, ce qui est énorme pour un quad, donc voilà, c'est vraiment un quad que je trouve vraiment exceptionnel, très très beau, très bien fini, c'est de la qualité américaine, d'ailleurs l'armée américaine est en partenariat avec Polaris pour les quads de l'armée de l'armée américaine, euh, c'est un monocylindre au liquide, D'ailleurs, avec un refroidissement particulier, je crois qu'il a double pompe, à refroidissement pour pouvoir euh, refroidir quand vous tirez des lourdes charges et que vous roulez à bas régime dans la terre ou la boue, tout ça pour qu'il soit bien, bien refroidi. Euh, il est bourré d'électronique, hein, il a quatre, il a, euh, quatre roues motrices déconnectables, vous pouvez passer en deux ou en quatre quand vous voulez, il est homologué pour la route, euh, enfin, il, il est bourré d'assistance électronique euh, pour éviter qu'il se retourne, pour éviter qu'il patine il y a une, route, une roue qui patine plus que l'autre ça, ça, ça compense, bon bref c'est vraiment le code exceptionnel, mais c'est un quad principalement également que je veux me prendre pas pour moi, vraiment c'est pour ma mère, <rire> pour une fois parce qu'elle est, elle est amoureuse des quads elle a toujours voulu rouler avec un quad et euh, mais bon elle n'a jamais eu l'occasion et puis même le, le moyen, le budget donc euh, je pense que c'est un quad que je vais lui prendre pour lui faire plaisir euh, il vaut à peu près dans les 9500 euros en trait de gamme hein. Mais quand je dis entrée de gamme, c'est qu'il est déjà bien, bien, bien. Euh, euh, il est au top. Hein. Après, c'est juste des options si vous rajoutez des parbuches, des conneries, des machins. Et, et le et le treuil, machin comme ça. Et sinon, euh, d'entrée, il est déjà bourré d'électronique. Il vaut 9500 euros. C'est pas si cher que ça parce que en, en comparaison, le, le Yamaha Grizzly, bon, qui est à 700 cm3, euh, fait 12 000 euros. Hein. Donc, entrée de gamme. Donc, voilà. C'est un ce que je vais lui prendre Parce que comme je vais prendre ma, ma Ténéré 700. Euh, Rallye Edition, euh, si Dieu veut, normalement courant 2023, elle voilà, pourra en faire avec moi euh, dans les chemins en terre. Bien sûr, avec elle, je ne vais pas aller dans les trucs durs, hein, ça sera du tout chemin, un peu comme sur la droite, du hein, voilà, euh, bas côté, quoi, je veux dire, c'est vraiment du, du tout chemin. Mais voilà, c'est un truc qui lui ferait vachement plaisir et euh, comme elle a attendu ça toute sa vie, et elle n'a jamais pu l'avoir. Je me suis dit, je vais, je vais lui faire plaisir, je vais lui en acheter un. Bon, on, on le fera, on fera part à deux, hein, moi je mettrai 5000 euros, elle en mettra 4000. Pour, euh, parce que ça, ça me fait trop cher euh, parce que à force d'acheter ça ça ça ça ça fait un sacré budget donc voilà c'est un quad que je vais lui prendre pour lui faire plaisir mais euh, particulièrement je trouve que c'est un quad que même pour la survie parce que je lui achète pour elle mais de temps en temps je le prendrai pour moi aussi pour me balader et même pour faire un peu de survie avec il est vraiment exceptionnel il y a un coffre à l'avant coffre à l'arrière je dis vous pouvez tirer jusqu'à 850 kg ce qui est énorme euh, même quand il est enlisé complètement dans la boue, la terre, il passe partout, euh, il, il, a, il a une patate de malade, c'est un monocylindre, oui, mais purée, vous verrez la puissance qu'il a, mais c'est un truc de fou furieux, il a, ils l'ont testé sur Motojournal, ils ont dit que du bien, c'est vraiment un, un excellent quad, moi, je vous le conseille vivement, pourtant, je vous dis, à la base, je ne suis pas vraiment quad, hein, moi, moi, les quads, je dis, moi, soit j'aime les motocross. Soit les, les motos d'enduro ou alors les trails, encore les trails. Un trail spécifique, c'est plutôt le Ténéré 700. Parce que les autres quads, j'aime pas, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop gros. On va revenir sur le sujet, vous connaissez déjà mon point de vue, hein, ceux qui suivent ma chaîne. Mais ce quad là, c'est un coup de cœur. Il a une gueule déjà de, de putain magnifique, il fait vraiment badass, il fait vraiment armé. Et, euh, il est, et comme je vous dis, il est très très bien fini. En plus, c'est une transmission par cardan, c'est pas par chaîne. C'est excellent ça, parce que comme ça, ça demande zéro entretien. Mis à part euh, tous les 15 000 km faire une vidange du pont. Enfin, des je doublés, Une vidange du pont euh, pour vidanger l'huile. Mais sinon, euh, voilà, il est tout protégé au niveau de des, ça appelle, des, euh, des axes de roue. Tout est protégé pour éviter que la terre rentre dedans et tout. C'est vraiment du très très bon bateau. De toute façon, l'armée américaine, elle a pas signé avec eux pour rien un excellent quad euh, vous pouvez monter à deux dessus donc il est homologué pour la route il n'y a pas de problème même si ça, sa fonction principale c'est surtout la terre c'est un peu comme un trail un trail sa fonction principale c'est aller dans la terre après la route c'est anecdotique surtout que là c'est un monocylindre donc commencez pas à vous dire je vais me partir en voyage avec ça c'est pas adapté pour euh, c'est fait plus pour se balader pour tirer des charges par exemple si vous êtes agriculteur ou si vous ou même pour un particulier, moi ce si serais un particulier, c'est pour, euh, pour faire du bois, moi c'est pour faire du bois, c'est aller en montagne dans des, dans des routes extrêmement accidentées avec des caillasses et tout, aller couper du bois et mettre du bois à l'arrière dans une remorque et voilà, et charger ça, ça, ou alors euh, aller chercher par exemple du fumier de cheval, euh, des trucs comme ça, voilà, pour faire mon jardin, c'est vraiment, ou mettre, ou tirer par exemple, des, des, des trucs à tirer, mais voilà, mais ça sera pas pour euh, m'amuser à aller rouler avec sur la route ou faire des longs trajets, pas du... donc euh... Je crois qu'il consomme dans les euh, 7-8 litres au 100 ou même dans les 10 litres si vous, si vous faites euh, vraiment moment où lui à mort sur la gueule en montagne. Sinon, il, il descend dans les 5 litres euh, pour un usage route normal. Euh, voilà. Je crois que vitesse de pointe, je crois qu'il doit être dans les 130, euh, je crois, un truc comme ça. Je ne suis pas sûr. Hein. Ça, par contre, je ne suis plus trop sûr. Dans les 130, c'est à 500 cm3. Hein. Donc voilà, pas c'est un peu comme la, la, la super mode que j'avais eu à 700 cm3. Euh, elle faisait 130, 140 maximum. C'est un monocylindre, il est sympa, il me laisse passer, c'est gentil. Euh, voilà, maintenant, je sais qu'on est sur une chaîne de moto, vous n'allez pas du tout apprécier, mais c'était un kiff que j'ai, et j'ai voulu faire une présentation et vous faire découvrir ce quad. Euh, pour 9500 euros, vous avez carrément une machine de guerre, littéralement, ni plus ni moins, c'est une machine de guerre, Il passe partout, ils l'ont testé, ils l'ont fait aller dans des bourbiers, un truc de malade, ils l'ont fait descendre dans des, dans des, dans des caillasses, monter et tout, Il passe partout, c'est un, un vrai tank. C'est un vrai tank en plus. comme je vous dis, tu as 850 kg si vous voulez faire du bois, si vous voulez ramasser des choses et tout. Euh, c'est un, un vrai tank littéralement euh, très bien fini Très très bon moteur, très bon refroidissement. En plus, à double, bon, je crois qu'elle a double pompe à refroidissement liquide pour pouvoir judé refroidir quand vraiment il, il roule à bas régime et tout. Et quand vous tirez des charges, c'est un excellent moteur. Il a, il a, il a fait ses preuves. Euh, c'est vraiment de la super, super, super qualité. C'est vraiment le, le top du top. Il y a le prix, 9500 euros, ça reste raisonnable. Quand bon, je vous dis, le Yamaha Grizzly, il a 12, 12 ou 13 000 euros. Donc ça va, ça va. C'est vraiment de la qualité. Moi, je ne dis pas que je vais le prendre avec assurément en 2023, mais euh, je risque vraiment de ouais, me le prendre. Et euh, en plus de mon travail, comme ça, je vous ferai quelques vidéos... Euh, ça, ma mère elle pourra rouler avec moi parce que c'est sa passion les quad elle et je veux lui faire, veux lui faire plaisir en lui acheter ce quad pour qu'elle puisse rouler avec moi Voilà, dans la terre ça, lui, ça sera sympa <rire> donc voilà c'est une très bonne machine un look qui tue et une très bonne finition et franchement je vous le conseille je, je l'ai vu de près je suis monté dessus et tout il euh, y a un ami qui l'avait c'est vraiment de la super cam voilà. bon écoutez en tout cas je vous remercie je vous souhaite une bonne continuation un bon ride, faites attention sur la route et également avec les chaleurs. Allez, ciao ciao et merci à vous.